Salut Sébastien, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de session et de reprise d'entreprise. Un sujet passionnant. Qui je pense va vous plaire on va en parler donc dans cette vidéo on va surtout parler et eh bien de ceux qui souhaitent reprendre une entreprise puis aussi ceux qui souhaitent et eh bien vendre leur entreprise tout simplement ce que tu le sais sur cette chaîne youtube on parle d'entrepreneuriat on parle d'immobilier d'investissement locatif on parle bref de solutions qui nous permettent à tous de nous enrichir et tout simplement de développer nos actifs grâce notamment à l'immobilier et l'entrepreneuriat comme tu le sais juste avant je vais te balancer le générique et on se retrouve juste après Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immobilier, on parle d'investissement locatif, de sous-location, de conciergerie, d'appartement, d'entrepreneuriat de manière générale. Tu vas découvrir un petit bouton s'abonner tout en bas de cette vidéo. Tu t'abonnes et comme ça tu seras notifié les prochaines fois que je vais te livrer de nouvelles vidéos. Puis t'actives surtout la petite clochette. Et puis oublie pas aussi le gros pouce bleu, ça me permet de me motiver à te livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Et avant de commencer, avant de commencer, je vais t'offrir une série de 4 vidéos sur comment te lancer dans l'immobilier en partant de zéro, sans crédit bancaire. Ça s'appelle quoi Ça s'appelle la sous-location d'appartements de manière professionnelle. Et eh bien je t'ai préparé une série de 4 vidéos à découvrir dans la partie commentaires. Aujourd'hui, on va donc parler d'entrepreneuriat, on va parler de cession, de reprise d'entreprise. Donc, je vais m'adresser à ceux qui souhaitent racheter les entreprises et à ceux qui souhaitent vendre leur entreprise. Et donc, c'est une notion importante qu'il faut que tu aies en tête et tu vas voir que c'est assez calé finalement à l'immobilier, euh, tu vas voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de similitudes par rapport à ça. Alors, ce que je veux rappeler déjà, c'est qu'aujourd'hui, quand on crée une entreprise, quand on reprend une entreprise, on a trois niveaux de rémunération. Le premier niveau, c'est de prendre un salaire ou une rémunération en fonction du type de structure. Donc ça, c'est le premier niveau. Donc effectivement, tu vas travailler pendant un mois et puis à la fin du mois, tu vas toucher eh bien, ton salaire ou ta rémunération liée à ton travail. Donc on va dire que le risque, il est plutôt, euh, il est plutôt donc lié sur un mois. Hein. C'est-à-dire que si tu travailles qu'effectivement, normalement, l'entreprise a dégagé de la rentabilité, normalement, tu dois être capable de pouvoir te sortir Là, ça c'est premier niveau. Deuxième niveau de rémunération, ça va être eh bien, la, les dividendes en fin d'année. Si l'entreprise a bien fonctionné, tu auras travaillé pendant un an, tu n'auras rien touché, mais par contre en fin d'année, tu vas pouvoir te sortir des dividendes. Pour rappel, les dividendes, c'est le chiffre d'affaires, moins les différentes charges, moins les, les différents amortissements euh, et moins les impôts, bien évidemment, et ça va te sortir eh bien, des dividendes que tu vas pouvoir distribuer ou pas d'ailleurs. Donc ça, c'est le deuxième niveau de rémunération. Mais un troisième niveau de rémunération, et ça, on n'en parle peut être pas forcément, je trouve, c'est la cession de ton entreprise. Et oui, parce que tu vas pouvoir, euh, en fait, tu es assis sur une plus-value latente. C'est à dire que si ton entreprise se développe et qu'elle est toujours en phase de développement, et d'ailleurs, on va faire une petite parenthèse par rapport à ça juste après, si elle est toujours en développement, bien évidemment, tu vas pouvoir espérer à un moment donné la revendre cette entreprise et donc récupérer un gros chèque. Et je te le dis parce que je suis déjà passé par là et effectivement, tu peux récupérer un gros chèque. Donc ce qui est bien, c'est que on va travailler, on va bien entendu se payer, se rémunérer, se prendre des dividendes. Et à un moment donné, si tu souhaites arrêter, eh bien, tu vas pouvoir envisager effectivement la revente de ton entreprise. Et là, c'est là où c'est le moment où on encaisse un gros chèque. Et si la question c'est à quel moment je dois revendre mon entreprise, moi à mon sens et c'est mon analyse personnelle, c'est le plus tôt possible. Tout simplement parce que tu as deux grandes méthodes en fait, c'est soit tu te constitues un patrimoine, c'est-à-dire que ton entreprise se développe d'année en année et peut-être que quand tu atteindras ta retraite, tu diras je céderai mon entreprise à mes, à mes, petits, à mes, à mes enfants ou tout simplement je euh, récupérerai un gros chèque pour ma retraite pour partir tranquille euh, sous les cocotiers. Mais à mon sens, ce n'est pas la bonne solution. Parce que si tu pars sur cette solution-là, le risque, c'est qu'à un moment donné, ton entreprise, et justement, c'est la fameuse petite parenthèse que je veux te donner, c'est que quand ton entreprise, elle croit, et que du coup, elle gagne de l'argent, qu'il y a de la croissance dans l'entreprise, qu'on voit bien qu'elle se développe, etc., pour moi, c'est le bon moment de vendre. Il ne faut surtout pas attendre la dernière minute. Il ne faut surtout pas attendre le moment où ton entreprise, peut-être, commence à reperdre des paires de marché ou commence à rebaisser. Parce que ça, ça va risquer d'arriver. Une entreprise qui croit chaque année, il y en a quand même. Pas énormément, c'est pas la majorité. En plus, on le sait, une entreprise sur deux disparaît au bout de trois ans. Euh, on a la même version aussi au bout des cinq ans. Enfin bref, tu as compris l'idée. Donc à mon sens, si tu es un bon investisseur, ce qu'il faut le voir comme un investissement, c'est la revente. Et d'ailleurs, si on compare ça à l'immobilier, et c'est pour ça que je voulais faire une petite allusion avec l'immobilier, l'immobilier, c'est pareil. Hein. Euh, l'immobilier, les deux moyens de gagner de l'argent, c'est effectivement se tirer du cash flow tous les mois avec les loyers. Hein. Mais on a aussi la revente. Et d'ailleurs, beaucoup d'investisseurs immobiliers, au bout d'un certain nombre d'années, font la revente parce qu'ils savent que c'est là où ils empochent également une grosse somme d'argent. D'ailleurs, certains ont construit leur stratégie uniquement sur la revente. Et moi, je te le dis aussi, maintenant, ma stratégie, alors, elle est un petit peu différente. Elle a évolué avec le temps parce que tu m'aurais parlé de ça il y a 20 ans de ça. Parce que pour rappel, moi, je suis entrepreneur depuis maintenant 23 ans. J'ai démarré, j'avais 23 ans, j'en ai, pardon, 22 ans, j'ai démarré. Donc, à 23 ans, j'en ai 45, suis sur mes 46, donc ça fait 23 quasiment 23 années d'entrepreneuriat, euh, ma première entreprise, j'étais persuadé que ça allait être l'entreprise qui allait durer jusqu'à la fin de mes jours et que je céderais ça à mes enfants, etc. etc. Alors qu'au final, j'ai complètement changé. Aujourd'hui, je suis vraiment dans une optique où je crée des actifs, mes actifs fonctionnent, je les revends. En fait, c'est ce principe-là et c'est toujours à chaque fois repartir sur autre chose. Bah pourquoi Tout simplement parce que si à un moment donné, je prends un exemple, tu revends euh, trois années ou cinq années de dividendes, bah, en fait, tu empoches tout de suite l'argent, tu as tout de suite encaissé cet argent-là, tu ne vas pas attendre les trois ou cinq prochaines années, peut-être que le marché en plus va se retourner, va, va être différent et tu ne vas pas savoir l'absorber parce que peut-être que tu seras sur autre chose dans ta tête. Et du coup, autant empocher cet argent-là et on le sait aujourd'hui que cet argent-là, on a moyen de le, faire de le faire fructifier de manière différente et en plus… De le faire vraiment se développer. Hein, moi, il vaut mieux prendre l'argent tout de suite que d'attendre, d'attendre, d'attendre, sans trop savoir si finalement on l'aura. C'est un peu comme dans l'immobilier. Si à un moment donné, tu as une opportunité de faire une vente parce que tu sais que le marché est à la hausse, revends, revends. Et tu repartiras dans quelques temps sur autre chose. Mais au moins l'argent que tu auras pris à cet instant-là, s'il est bien replacé, repositionné, tu sais que de toute manière, il va te quand même te générer des, di des dividendes, enfin, des intérêts, c'est ça que je veux dire. Bourse, crypto, sur des placements, sur peut-être des nouveaux, euh, des, comment dirais-je, des, euh, des parts dans des entreprises, etc. etc. On le sait aujourd'hui, il y a vraiment possibilité de se développer dès qu'on a du cash. Donc, n'attends pas, n'attends pas, dis-toi bien que ton entreprise est sujette à être vendue à tout moment. Et d'ailleurs, moi je le dis à chaque fois, quand je crée une entreprise, je suis déjà vendeur. Déjà. Et ce que je fais en ce moment... Et je, parle de, je fais cette vidéo-là aussi non pas par hasard puisque je suis dans cette phase-là actuellement et, et j'en reparlerai de manière un peu plus détaillée dans quelques temps. Et d'ailleurs, je te ferai d'autres vidéos justement sur ça, sur justement comment aussi valoriser une entreprise, etc. Ce que je veux dire, c'est que euh, ton entreprise, quand elle va se développer, elle vaudra de l'argent. Elle va valoir de l'argent et cet argent-là va te permettre eh bien ensuite de le réinvestir sûrement sur autre chose. Pour ceux maintenant qui sont acheteurs, qui sont dans une phase de reprise d'entreprise, et eh bien à mon sens, là, le message que je vais vous laisser aujourd'hui, c'est euh, franchement, quand vous rachetez une entreprise, ayez un objectif en tête euh, c'est toujours pareil quand on rachète une entreprise encore une fois l'objectif c'est aussi penser à la revente et en fait la bonne affaire se fait à l'achat c'est à dire que quand vous achetez et c'est comme l'immobilier quand vous achetez en fait de l'immobilier ou quand vous achetez votre euh, une entreprise vous devez avoir une idée concrète et précise de qu'est ce que vous allez faire dedans c'est à dire que si vous achetez une société qui est peut-être en dessous du prix du marché, Est ce que vous avez compris qu'il y avait quelque chose à mettre en place, c'est parce que derrière, vous avez bien une idée de comment vous allez la développer cette entreprise-là. C'est pareil dans l'immobilier. Quand on achète de l'immobilier en dessous du prix du marché, on sait que pour le vendre dans le prix du marché, voire même au dessus, c'est parce que derrière, on va l'embellir, on va rajouter des choses qui, qui comment dirais-je, la rénovation. Euh, on va le mettre en, on va, on va monter en équipement, etc. C'est pareil dans une entreprise. Dans une entreprise, si vous rachetez une boîte, vous devez vous dire « Ok, quand moi je rachète, je vais faire ça, ça, ça et ça » ou tout simplement déceler tous les points faibles de l'entreprise, tout ce qui a fait que l'entreprise finalement n'est pas performante. Et l'enjeu, il est vraiment là. Si vous dites, je rachète une boîte euh, et que je, tu vous dites, bah, écoute, voilà, je rachète un prix, je ne sais pas, 50 000 euros et que euh, la société, euh, on va prendre un exemple plus simple, euh, 30 000 euros et que la société crash euh, dégage 10 000 euros par an et que vous dites, bah, son, dans 3 ans, c'est bon, j'ai rentabilisé, je vais pouvoir commencer à, à vivre dessus, etc. Ça, ce n'est pas le bon schéma. Ça, c'est pas le bon schéma. L'idée, c'est que effectivement vous avez ici ces 30 000 euros, mais si la boîte fait 10 000 tous les mois, c'est faire au moins les 10 000, bien évidemment, mais c'est faire plus, en fait. L'idée, elle est vraiment là, c'est que vous devez la valoriser. Et si votre boîte fait plus, ça veut dire que dans 3 ans ou 4 ans, si vous imaginez la revente, eh bien vous allez vendre encore plus cher, vous allez rempocher un chèque. C'est-à-dire que vous allez récupérer votre investissement vous allez gagner de l'argent, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous payer au quotidien et euh, du coup assumer vos charges du quotidien, etc. Et en plus de ça, à la sortie, vous allez pouvoir redégager eh une plus-value. Et c'est bien comme ça que vous devez le voir. Donc aujourd'hui, dans les des investisseurs et euh, ceux qui, notamment, et, et, et j'en fais partie, j'aime bien être un petit peu en mode sleeping partner, c'est-à-dire en mode où justement je suis dans l'entreprise, je suis là pour donner mes conseils, je suis là pour aider et euh, à vérifier aussi toute la partie financière, voir que la boîte se, se, se développe correctement euh, voilà, au quotidien, mais je ne suis pas dans l'opérationnel. Tout simplement parce que je veux jouer ce rôle plutôt d'investisseur et ce rôle où justement je pilote l'entreprise. Parce qu'il y a aussi ceux qui euh, bah, rachètent des boîtes ou tout simplement sont dans une entreprise, mais ils jouent euh, tout le temps ce rôle dans l'opérationnel. Ils sont à fond là-dedans. Ils sont euh, au quotidien aux commandes. Alors, c'est très très bien, je le comprends, surtout au départ. Il faut être un petit peu aux commandes pour piloter un peu tout ça. Mais c'est surtout qu'il faut très vite penser à avoir un gérant, avoir un gestionnaire, quelqu'un qui soit dans la boîte et qui soit capable de la piloter cette entreprise-là. Et pourquoi je vous dis ça Déjà, parce que, effectivement, quand, si on est un investisseur, on est en mode investisseur, et c'est vers ça que je pense vous souhaiteriez aller à terme, eh bien, c'est avoir cette position d'investisseur où vous avez quelqu'un qui, effectivement, pilote l'entreprise. Euh, c'est comme quand on a une conciergerie, c'est pas nous qui allons faire les ménages. Vous comprenez un peu l'idée bah, C'est exactement la même chose. Ce que je vais vous dire aussi, c'est que si un jour vous voulez revendre votre entreprise au meilleur prix, il va pas falloir que l'entreprise repose sur vous. Alors bien évidemment c'est vous qui êtes aux commandes, c'est vous qui donnez l'inspiration, qui donnez l'énergie, euh, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui donnez les impulsions. Mais ce que je veux vous dire c'est que si vous voulez revendre votre boîte et que si derrière c'est vous qui êtes aux commandes et que tout repose sur vous et que le futur repreneur le voit bien, en fait votre boîte a vos zéros. Tout simplement parce qu'on se rend compte qu'elle repose sur vous. Donc ça va être à vous dès le départ, de structurer rapidement votre entreprise. Vous créez votre boîte ou vous reprenez une boîte, peu importe. C'est à vous de la structurer. C'est à vous de mettre en place des personnes qui vont gérer telle ou telle partie ou mettre en place des processus d'automatisation. Tout simplement parce que le jour où vous allez vouloir revendre, l'entreprise, elle est prête en fait. Le repreneur va récupérer une entreprise où il sait que, peu importe ça, si c'est M. Dupont ou M. Robert ou je ne sais qui qui reprend la boîte, eh bien, tout simplement, l'entreprise peut continuer à fonctionner. Si par contre l'entreprise reposait énormément sur le relationnel de la personne ou sur vraiment la personne en elle-même, c'est elle qui faisait venir les clients, là il y a gros danger. Et là il faut limite oublier la reprise de l'entreprise. Et pour vous, en tant que vendeur, vous ne pourrez pas revendre votre boîte ou alors vous allez la revendre 1 euro, tout simplement parce que le repreneur aura bien compris que c'est vous qui jouez ce rôle. Alors après, il y a d'autres questions aussi qui arrivent régulièrement et euh, sur lesquelles je veux aussi répondre. C'est euh, Si par exemple vous envisagez de revendre votre entreprise, c'est est-ce que vous restez dans l'entreprise ou est-ce que vous revendez la totalité des parts Donc là, il y a deux écoles. Euh, moi, je pense que le mieux, c'est de revendre la totalité des parts et sortir avec un accompagnement, bien évidemment. Sauf si à un moment donné, vous estimez que peut-être, en gardant des parts, il y a une plus-value latente qui peut faire que l'entreprise vit qu'elle est en phase de développement eh bien peut-être que vos parts vont se valoriser un petit peu plus cher. Ça peut être aussi un moyen de rassurer l'acheteur, parce que l'acheteur va se dire, bah, s'il reste dedans, au moins je l'ai sous la main, et s'il y a quoi que ce soit, je peux lui poser mes questions, il va pouvoir nous aider. Va... Le relais va se faire en mode, en, en douceur. Parce que moi, je me rappelle sur une création, sur une, une revente d'entreprise que j'ai eue, euh, on a fait un accompagnement pendant six mois, et c'est vrai que le repreneur était très inquiet. Parce que justement, euh, bah, vu que je n'étais plus dedans, il se dit, est-ce que demain, euh, je vais garder toujours le même client Est-ce que la boîte va se développer telle qu'il me l'a dit et et ça, ça peut être un point euh, de vigilance et ça peut être euh, inquiétant pour un repreneur et ce que je peux comprendre. Encore une fois, je vous fais cette vidéo-là, non pas par hasard parce qu'en ce moment, je suis sur une phase de, de session et... Euh, ce que je veux vous dire, c'est qu'effectivement, bah, le repreneur va euh, souhaite que je reste parce que tout simplement, il a besoin et, et ça me va très bien aussi parce que quelque part, je vais devenir ce que je disais tout à l'heure, un sleeping partner, c'est-à-dire que je vais dans l'entreprise en mode un petit peu de surveillance, etc., euh, en mode conseil, en mode euh, « mais je ne serai pas l'opérationnel, je ne serai pas aux commandes et je refuse de faire ça ». Tout simplement, parce que je suis arrivé à un stade de ma vie où moi, je veux plus être en mode investisseur, en mode euh, « je diversifie mes actifs et je fais fructifier mon argent euh, ». Il est hors de question que je suis en opérationnel, euh, vous le savez, j'ai 45 ans, j'ai quand même pas mal d'heures de, de, et d'années de, d'entrepreneuriat et forcément on passe à un niveau supérieur, mais ça c'est normal. Quand vous commencez, au début, euh, ça peut être bien d'être dans ce schéma-là, hein, attention, euh, on peut le démarrer très tôt, mais je pense aussi que c'est bien de se faire la main sur une entreprise, peut-être même de, de couler une première boîte, comme ça m'est déjà arrivé, pour que du coup vous compreniez bien ce que c'est euh, bah, le marché et que en fait on on ne gagne pas tous les coups et c'est surtout que quand on, on, on perd et quand on dépose le bilan d'une boîte, bah je peux vous assurer que c'est le meilleur moment de votre vie tout simplement parce que c'est le meilleur moment où vous avez appris des choses et vous avez surtout évolué. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur cette reprise et cession d'entreprise. Euh, enfin cette cession d'entreprise oui et, et, et reprise d'entreprise, je pense qu'il et c'est vraiment quelque chose que vous devez avoir en tête, c'est comme l'immobilier, hein, on investit dans l'immobilier, euh, on achète à un instant T, on sait que la plus-value va se faire à l'achat et pas à la revente, c'est à l'achat, on, on le sait déjà et c'est aussi que les deux manières de s'enrichir c'est effectivement bah, se prendre du cash flow dans l'immobilier et c'est la revente potentielle, c'est exactement la même chose dans l'entrepreneuriat, c'est bah soit se prendre un salaire ou des dividendes chaque année, en se rémunérant comme ça, ou tout simplement en ayant un rôle de un petit peu sleeping partner ou investisseur, où là on se dit, voilà, je vais prendre un chèque à la sortie. D'accord euh, Parce que je sais que derrière, la boîte est en train de se développer. Serge, je prends rien pendant X années, mais quand je vais sortir, là, par contre, boum, j'encaisse le chèque et c'est ce qui me permet de le réinvestir sur autre chose. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire cette vidéo. J'espère qu'elle vous a vraiment plu. Laissez un gros pouce bleu si vous voulez que je continue à livrer. Puis n'hésitez pas à mettre dans la partie commentaire Si vous souhaitez que je développe, Et eh bien, euh, donc cette partie-là, la partie session, reprise, valorisation d'une entreprise, je pense que c'est très intéressant. Moi, c'est un domaine qui me passionne, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Mais dites-moi dans la rubrique commentaire si ça vous plaît et si vous voulez que je continue à faire ça. On a terminé. Vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.